Salut messieurs dames, aujourd'hui je vous emmène en résidence. Qu'est-ce que ça veut dire une résidence Ça veut dire que, comme vous le savez peut-être si vous suivez cette chaîne, je sors mon album dans quelques mois et je prépare le spectacle. Pour préparer un spectacle, comment on fait ben, On répète, ça fait deux ou trois mois qu'on répète avec euh, les musiciens, avec mon pote Élie et mon pote Romain. Sauf qu'à un moment donné, les répétitions dans une salle de répète, ça suffit plus. Il faut aller dans une vraie salle, sur une vraie scène, pour caler les lumières, caler le son, etc. Là on part pour trois jours en résidence, je vous emmène avec moi, c'est parti Pour moi ma difficulté là toi, C'est que je disais à Max tout à l'heure Que j'ai accompagné beaucoup de gens dans ma vie sur scène Mais moi je suis là et là quoi Et là Tiens viens voir Je vais vous montrer ce qu'on voit Donc toi tu vois le chanteur qui est là T'es dans ton coin tranquille t'accompagnes. Mais quand t'es là Et du coup c'est ça qui fait flipper quand t'es lead C'est que tu vois pas tes potes ils sont derrière toi Ça c'est nouveau pour moi faire un baluche par là, mais euh, pas de spectacle. J'ai pas de souvenir de la salle. C'est le, le parking et l'endroit qui m'a parlé. J'ai dû faire un bal par là parce que j'ai pas de souvenir de concert ici. Les bagnes ça, on a fait un tactique pour ou quoi. Ouais, -ce mais c'est pas mal. -ce de... Alors, je suis pas de l'intimatie, en fait, je suis de la... de la proposition différente sur les différents postes. Mmh. Tu vois, t'as un poste debout ou t'es euh... ouais, euh, ouais. plein pied. Ouais, ouais, ouais, c'est clair. Quand tu vas aller au piano, du coup, peut-être un habillage, on verra, mais, euh... ouais. mais du coup, il ne te passe que ça de ton corps. Ouais. Et je trouve ça intéressant que des fois le piano soit un peu plus bas, que tu sois un peu assis et que yes. tu aies du coup une autre sensation. Après c'est une, ouais, hein. une question. C'est intéressant. Peut-être ça vaut le coup de faire un filage pour que tu vois quel style de truc je joue au piano. Mais, ouais, c'est ce que je demandais Parce en que fait. genre, On, on, on verra est... comment on l'a mis après. Hein. Ouais, on oui, l'a tu... comme ça ou comme Utilisez, ça. Tu les oses piano. Si vous voulez euh, des petits cadeaux euh, comme ça, ça fait un peu trop. De ouais. Et, euh, ça semble pas mal. Marie ou à hein. bah, qu d'autres. Bah, Qu'est-ce que en pense penses si veulent ramener des petits cadeaux, Bah oui, mais quoi comme petit cadeau ouais, ouais. Qu'est-ce que des vous aussi. en pensez Ah bah moi, je vais être mieux là. Euh, je vais être mieux. Je vais l'avoir euh, dans mon ouais, chambre. Ça bien, même un truc ouais. comme ça. Ellie, qu'est-ce qui oui. se passe alors? Le petit souci de lampe sur le, sur le blues junior, j'ai l'impression. Ah oui, hein? Oui, quand ça sert pas pendant un an, au bout d'un moment ça se grippe. Hein. C'est ça, c'est ça, c'est la reprise, même pour les, les instruments. Du coup, il y a un problème de lampe. Pour ceux qui se demandent, qu'est-ce que c'est cette lampe là dont il parle? Eh bien, voilà, tu as, as cinq lampes derrière, n'est-ce pas? Ouais. Ah, on voit rien du tout là. Non, je l'ai éteint. Ah bah oui. Je <rire> l'ai éteint pour voir. Je vous, montrerai, euh, je vous montrerai, je mettrai des illustrations. Wow! <rire> ça c'est du rock and roll, ça c'est bon. Oh mais c'est fou ça, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais des étincelles comme ça, ça, ça, oh, fou, ça. Des comme ça Ah ouais ah, il est chargé autrement, il y a 400 volts dedans quand je le mets oh On même. le décharger, c'est tout le touches, c'est toi qui le décharge. Eh oui, oui, oui. Ouah, ça à faire de quoi. R35. Ils vont jouer à la numérotation. On obtient une jolie saturation. Oui, naturelle. On qu'on aimerait avoir, mais <rire> quand on le décide. Voilà. <rire> On aimerait bien la, ma la ah ouais, maîtriser. Elle est bien celle-ci, elle est intéressante. Bref. Magnifique. Et puis dès qu'on passe là en entrée des déphaseuse, on retourne des phrases bim, ouais. on accroche. Oui, ça c'est le problème. Pour ça. Pourquoi nous accrochons Je pense que nous allons essayer de changer ce petit condensateur de 47 pifs, qui est l'anti-accrocheur, entre 1 et 6. Bah, pardon, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. On... <rire> on Et le bien, mais je pense que c'est Mais je ne peux pas te toucher J'étais loin d'en être conscient Il n'y a pas d'après Il n'y a pas d'avant On voudrait bien Tendre la main Finalement personne n'ose Je suis Charlie Je suis Paris Je suis tous les malades. Je vous souhaite d'être très heureux Et je vous souhaite également une merveilleuse fin de soirée